Débuter en crypto, maîtriser les deux ordres de trading. Bonjour, mon nom est Ola Ziga, je suis expert en investissement à haut rendement. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de découvrir comment débuter en trading crypto avec des ordres de base. Donc quand je parle d'ordre de base, c'est vraiment la première chose que tu dois apprendre lorsque tu débutes en crypto-monnaie et dans le trading de la crypto-monnaie, précisément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer mon ordinateur et tu vas être en direct avec moi pour voir quels sont ces deux ordres de trading et comment les faire bien et précisément. Si toi aussi, tu connais des personnes qui débutent en trading, qui ne comprennent pas les fondamentaux et les bases, qui ont envie d'apprendre justement ces choses-là, partage leur cette vidéo car eux aussi pourront profiter de ces conseils. Donc maintenant, on va voir quels sont les deux ordres de base en trading de crypto-monnaies. Je te montre ça en direct sur mon ordinateur. Alors nous voici sur Kraken. Donc comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais dit que Kraken est pour moi la meilleure plateforme pour pouvoir trader parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités intéressante à ce sujet. Là, on va se concentrer sur l'ordre de base, les deux ordres de base les plus simples lorsqu'on débute dans le trading. Donc, lorsque tu es dans ton compte, tu cliques sur « Transaction. Là, j'ai mis en français parce que maintenant, on peut mettre en français lorsqu'on clique en bas sur « langue. Donc, tu vas cliquer sur « Transaction, ensuite sur ici « nouvel ordre », et tu vois « choisir », et tu vas choisir non pas « intermédiaire », mais « simple ». Donc là, tu te retrouves devant l'écran où il y a écrit « acheter » et « vendre ». Donc maintenant, les deux ordres simples de trading, ce n'est pas « acheter » et « vendre », bien entendu. C'est l'achat ou la vente, mais d'une certaine manière. Si tu regardes dans cet écran à droite, ici, il y a écrit « limite ». Ça signifie quoi « limite » Ici, tu vois qu'il y a écrit « marché ». Que signifie « marché » Du coup, c'est ce qu'on va voir. Lorsque Lorsqu'on veut acheter une crypto-monnaie, il faut choisir de quelle manière on veut placer notre ordre d'achat ou de vente sur le marché. Là, on va faire l'exemple avec l'achat de, par exemple, 100 euros en Bitcoin. Donc, comment je fais Je clique ici et je tape 100. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux acheter 100 euros au prix du marché. Ça veut dire que je veux les acheter tout de suite. Donc, les 100 que j'ai écrit ici, ensuite je clique sur le mot marché. Là, ça va ajuster ici le nombre de bitcoins en fonction du prix que j'ai demandé. Donc, c'est pour ça qu'ici il y a écrit 99,97 euros. Donc, je clique sur acheter. XBT qui est, signifie bitcoin, c'est l'acronyme comme EUR qui signifie euro ou USD qui signifie dollar. Je me retrouve sur cette page, je vais écrit détail de l'ordre. Ordre, acheter blablabla bitcoin au prix du marché, type d'ordre marché, euro estimé à dépenser 99 et bitcoin à recevoir 0, et ainsi de suite. Donc ensuite, tu vas cliquer sur « Envoyer l'ordre ». Hop, on clique sur « Envoyer l'ordre ». L'ordre a été créé avec succès et pour voir où il se trouve, c'est ici, dans « Ordre ». Et là, il y a écrit « Ordre fermé » et quelque chose qui vient de disparaître. Alors, l'ordre arrive sur cette page ici, mais il a disparu de cette première ligne car il a été accepté instantanément. Donc, il apparaît juste ici. Il y a écrit ordre fermé avec la date, avec le volume, avec ce qui a été acheté et le prix. C'est pour ça qu'il y a écrit ordre clos. Donc là, on a bien acheté 100 euros en Bitcoin. Ça, c'est le premier type d'ordre. Pour vendre 100 euros en Bitcoin, c'est exactement la même chose, sauf qu'il va falloir cliquer sur le bouton « Vendre ». Et là, on ne va pas le faire puisque ce qu'on veut voir, c'est l'autre type d'ordre, le deuxième, qui est l'ordre limite. Donc l'ordre limite signifie que l'on vend à un prix fixe par Bitcoin. C'est écrit juste ici. Pour « marcher, c'était écrit pareil, juste en dessous. Donc là, on va acheter à un prix fixe donc disons qu'on veut acheter 0,01 bitcoin qui fait 89 euros si on clique ici sur limite et qu'on choisit un prix c'est à dire qu'on choisit un prix qui est plus élevé donc ce que ça va nous donner c'est voilà je veux acheter des bitcoins quand le prix sera de 8950 8, euros donc je fais acheter limite avec mon prix, je clique sur acheter, il y a encore les détails de l'ordre, j'envoie l'ordre, l'ordre a été créé avec succès, je clique ici et il y a écrit statut intact. Pourquoi il y a écrit statut intact Parce qu'il est en train de trouver la possibilité pour toi d'avoir ce prix pour l'achat de Bitcoin. Comme ici il l'a trouvé tu as pu acheter des bitcoins à ce prix. A noter qu'il y a une particularité, c'est que lorsque tu donnes un prix limite qui n'est pas très éloigné du prix du marché, l'ordre va rentrer. Si, si on avait mis 10 000 euros, l'ordre ne serait pas exécuté tant qu'on n'atteint pas 10 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est une particularité parce qu'on est dans un marché qui bouge beaucoup. Ce qui fait que si tu veux... Acheter, par exemple, le Bitcoin à 50 euros plus cher alors qu'il coûte déjà 8900 euros, forcément, il va te trouver la possibilité d'acheter le Bitcoin à ce prix. Voilà. Donc, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Ce que je viens de te montrer là, c'est vraiment l'ordre de base à maîtriser lorsqu'on débute dans le trading. C'est vraiment la chose essentielle à connaître. S'il si y a une seule chose que tu dois connaître lorsque tu débutes, c'est vraiment ça. Comment acheter de la monnaie au marché ou en ordre limite Maintenant, sur l'écran, tu vois ici qu'il y a des frais. Donc ça, c'est les frais qui sont appliqués lorsque tu achètes. Moi, sur mon compte, comme je fais de gros volumes, comme tu peux le voir, il y a écrit 1 million, plus d'un million, les frais seront plus faibles. Et lorsque tu débutes, les frais seront, bien entendu, un peu plus élevés. Mais sur Kraken, ce qui est vraiment cool, c'est que même si tu débutes, tu n'auras pas de gros frais comme sur la plateforme dont on avait parlé qui s'appelle Coinbase. Voilà. À présent, tu viens de voir les ordres de base, les ordres qui sont essentiels lorsque tu veux débuter dans le trading. Maintenant, j'ai envie de te partager un petit cadeau. Puisque comme tu le sais, moi, je suis trader professionnel et je travaille avec des gros volumes. Donc, je vais te partager quelque chose que je ne partage pas à tout le monde. Tu vas être juste derrière moi à voir un trade particulier et également le résultat de ce trade. Pour accéder à cette vidéo, Clique sur le lien juste en dessous dans la description et on pourra te l'envoyer tout de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Ola Liziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt.